Parfois, la vie nous sommes, elle nous met les deux genoux à terre. Parfois, on a le sentiment d'avoir le contrôle sur la situation, d'être en confiance, d'être vraiment aligné et structuré. Parfois, on a l'impression même de maîtriser l'équilibre dans lequel nous sommes. On se sent fort et, et investi de, de, vraiment d'une énergie pour euh, mettre des projets en place. On a peur de rien, on se lance. Quand bien même je suis thérapeute, c'est un sentiment que j'ai eu, et il y a un événement qui se passe et hop, il y a tout qui s'écroule. Combien de fois j'ai travaillé la peur de manquer d'argent La première dans laquelle j'ai fait un énorme bond, c'est euh, bah, cette formation en ligne, parce que je voulais partager, qui est euh, euh, vivre l'abondance est possible maintenant. Ça, ça a été un grand saut pour moi. J'ai reçu vraiment le process en écriture automatique, je l'ai appliqué, et ma vie a changé, littéralement changé. Et je me suis dit à partir de ça que plus jamais je reviendrai en arrière, qu'il y avait vraiment une réelle transformation. Et ce fut le cas, ce fut le cas. Parce que ça m'a permis d'entamer d'énormes projets, et des projets même que je ne soupçonnais pas pouvoir vivre là, maintenant, à l'âge que j'ai maintenant, et de trouver le courage et, et de, de, de le faire, et avoir l'argent nécessaire aussi pour le faire, parce que ça c'est hyper important. Et pourtant, dans cette espèce de maîtrise dans laquelle j'y étais, un événement vient frapper, vraiment. Vient me frapper et fait en sorte que, à nouveau, j'explore la peur de manquer d'argent. Et là, je me rends compte à quel point nous sommes petits face à la vie. À quel point rien n'est acquis À quel point, quand on a grandi avec des mémoires sur la peur de manquer d'argent, la peur de l'insécurité financière, il y a un moment donné où ça revient frapper à no notre porte. Pourquoi non pas, il a pas de euh, non pas que je n'ai pas fait un travail sur moi, euh, si, mais parce qu'il y a un reste encore en moi que j'ai besoin de libérer. Et c'est vrai que ça me paraît tellement... Euh, Probant, parce que j'arrive vraiment là dans l'espace de ma vie où j'ai envie de passer vraiment à, au stade au-dessus. J'ai envie de, de, de me dépasser encore, de, de m'élever encore, on va dire, dans l'abondance financière. Et en même temps, à l'instant où hop, j'ai envie de me dépasser, je suis face à ce qui m'en empêche. Je suis face à mes peurs. Et euh, là, vous me voyez, ça va déjà beaucoup mieux, mais j'ai passé 48 heures en étant complètement tétanisée, paralysée par la peur. Toutes mes vieilles mémoires sont remontées. Waouh C'était pas facile. Émotionnellement, c'était pas facile. Et je reviens vers vous parce que du coup, la curiosité que je me pose, et vous, en fait, qu'en est-il de, vo qu est de votre peur de manquer d'argent J'aimerais bien partager cette aventure avec vous. J'aimerais bien vous lire. Est-ce que vous aussi, vous avez peur de manquer d'argent Et comment vous vivez ça Je serais curieuse vraiment de partager, de lire ça avec vous. Je vous dis à bientôt.